Je suis passé de 200 à 20 000 vues par jour grâce aux YouTube Short. Dans cette vidéo, je vais te témoigner et te donner eh ben, mon expérience personnelle. Après seulement 14 jours, oui, il faut le spécifier parce que 14 jours, c'est pas énorme, ma chaîne est passée de 200 vues quotidiennes à 20 000. Alors, comment ça s'est passé Tout ça, bien sûr, je vais te le révéler un petit peu en mode envers du décor. Si tu me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier, je fais pas mal de créations de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux comme ça que je te partage un petit peu tout ce qui est statistiques, envers du décor, si toi aussi tu veux faire des vidéos un jour ou que tout simplement tu es un petit peu curieux de savoir comment ça se passe dans l'arrière boutique d'un youtubeur, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer en toute transparence toutes mes statistiques, tu verras la monétisation, etc. Mais là, le plus important, ça va être de se concentrer sur l'aspect des vues, Donc, c'est-à-dire euh, où c'est que les vidéos sont regardées, par qui elles sont regardées, euh, qu'est-ce que ça a amené, en bien aussi sur ma chaîne YouTube, mais également sur mon business en général, on va dire, euh, qui est corrélé. À youtube donc on attaque sans plus attendre mais juste avant je t'invite à laisser le petit pouce bleu là juste ici tu peux laisser un pouce bleu ça soutient la chaîne ça fait plaisir et également en tant qu'on y est dans la foulée si tu es un petit nouveau tu peux t'abonner parce que tu vas le voir dans cette vidéo il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés et encore plus avec les youtube shorts on attaque sans plus attendre on rentre comme je dis à chaque fois dans le vif du sujet c'est parti donc là je te fais un partage d'écran tu vas pouvoir voir tout ce qui est monétisation, donc elle n'est pas élevée et tout, c'est normal, je t'expliquerai à la fin pourquoi. Là, on est sur une période de deux semaines, donc si jamais j'enlève ma tête, hop, tu pourras voir, là on est sur du 28 jours, euh, pardon, sur une période du coup de 1 mois, du 20 janvier au 16 février. Donc là, c'est l'aperçu, et comme tu peux le voir, on voit que fin janvier, j'étais plutôt sur du 200, 200, 300 vues parfois, et là, après, il y a eu une forte montée, donc je remets mon petit visage, euh, on est passé à 1000, 2000 vues, donc là, on voit la transition un petit peu du 27 janvier au 2 février. Donc là, on est sur une période où les vues ont été multipliées par 5 sur la deuxième semaine. Donc le temps que l'algorithme de YouTube commence à comprendre que tu es friendly avec les shorts et que tu te mets en crée. Et là, on repasse tout de suite sur le partage d'écran. On peut voir que la croissance a été assez grosse. 3000, 7000, 7 000, 20 000, 30 000. Donc j'ai dit 20 000 vues par jour parce que si tu fais la moyenne à peu près des 33, 26, 35 et là des 15 000 vues actuelles, on est, on va dire, sur à peu près 20 000 vues par jour. J'ai fait une approximation. Mais du coup, si tu regardes bien, là, on peut voir que bah, la croissance de vues est totalement phénoménale. On passe de 400 vues à là, par exemple, 30 000 vues en 48 heures. Et là, hop, les revenus, ce n'est pas intéressant euh, tout de suite. Par contre, on voit au niveau des abonnés, la chaîne était en stagnée autour de zéro. Et maintenant, elle est passée à des croissances de 20 à 30 abonnés par jour. Donc euh, si on fait une moyenne de 20 abonnés par jour pour donner un ordre d'idée, ça fait quand même 600 abonnés par mois. Sachant que personnellement, je suis sur YouTube depuis 2018 et que la chaîne cumule actuellement 6500 abonnés. Donc 600 abonnés par mois, ça voudrait dire qu'elle prendrait plus 10% par mois, alors que 2018, ça fait à peu près euh, 48 mois qu'elle existe. Donc c'est un ratio totalement énorme au niveau maths et stats. Et là, on va rentrer un petit peu plus en détail, c'est-à-dire d'où viennent les abonnés euh, sur quels médias ils ont cliqué est-ce qu'ils utilisent plutôt les vidéos, les shorts est-ce que le fait de faire des shorts ça a boosté mes vidéos YouTube c'est ce qu'on attaque sans plus attendre dans la suite de cette vidéo c'est avant de te montrer tout ça pour bien t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo c'est parce que comme je fais de la création de contenu et que j'ai envie aussi que toi, de ton côté, tu puisses commencer la création de contenu dans les meilleures conditions, euh, bah, je te montre comme ça l'envers du décor de quelqu'un qui fait de la création de contenu et qui maintenant en vie et a fait à peu près plus d'un millier de contenus, euh, toutes plateformes confondues, pour que tu puisses comme ça te rendre compte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu vas pouvoir créer toi, ou même tout simplement, comme je te disais, si tu es juste un petit peu euh, fan de tout l'aspect statistique, comment ça marche dans l'envers du décor, on reprend tout de suite. Alors maintenant, si on passe sur les modes avancés des analytics, j'ai préparé quelques fenêtres. On peut voir que là, de toute façon, sur les 28 derniers jours, on voit la source de l'abonnement. Donc on voit que la courbe bleue est majoritaire. Donc euh, on voit que la majorité vient du euh, flux de short. Donc c'est-à-dire que euh, là, sur les ratios, voilà, nouveaux abonnés, 80% viennent euh, de, des flux de short. Donc on dirait un peu une loi de Pareto sur du 80-20. Mais vraiment... On voit que seulement 8% viennent de la page de lecture. Donc pour regarder un petit peu plus la page de lecture, c'est les gens qui appuient sur le bouton s'abonner en ayant regardé une vidéo. Donc il faut savoir que sur la chaîne, j'ai tourné un peu plus de 800 vidéos et il y en a un peu plus de 500 qui sont disponibles. Donc pour faire des petits ratios, il y a peut-être 20 shorts et 500 vidéos. Donc c'est vraiment assez énorme que les shorts qui sont tout nouveaux sur la chaîne puissent rafler une, une aussi importante part de marché, entre guillemets, sur, sur ma chaîne YouTube. Après, il y a les recherches YouTube 3, là il y a des négatifs. Et des négatifs, ça va être très, très intéressant à, à voir. On va pouvoir le, le voir par la suite. Bah, là, on le voit déjà un petit peu. Donc, euh, les nombres d'abonnés perdus. Mais je crois que j'ai préparé une fenêtre spéciale là-dessus. Voilà, là on le voit au niveau des vidéos. Donc, pour reprendre vite fait ici, on peut voir qu'il y a par exemple énormément d'abonnés qui se sont perdus sur cette période à cause tout simplement de ce nouveau format. Donc, pour t'expliquer pourquoi je perds des abonnés. Avant, je faisais des vidéos sur les études, donc il euh, y avait euh, que les étudiants, je parlais que de parcours Parcoursup, des études. Maintenant, j'en parle un petit peu, mais beaucoup moins. Maintenant, je suis plus spécialisé sur la création de contenu, tout ce qui est digital marketing. Et on va dire un petit peu bah, comme je te montre, stats envers du décor, euh, comment ça marche chez moi pour que tu puisses le reproduire chez toi. Et vraiment comme ça, inspirer les gens à faire de la création de contenu pour pouvoir développer des compétences qui pourront remettre à profit dans leur entreprise ou à usage personnel si as un projet entrepreneurial et le fait d'avoir fait ce, ce changement de thématique en fait d'avoir fait d'avoir pivoté comme ça sur un nouveau concept ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés de la chaîne parce qu'ils étaient là exclusivement pour avoir des conseils sur les études l'organisation méthodologie donc toi si jamais tu es intéressé par ça tu peux regarder les 500 euh, vidéos qui actuellement sur la chaîne et pourront t'aider et maintenant que je parle plus de cet aspect YouTube, réseaux sociaux, création de contenu, il y en a beaucoup qui ont fait le choix de partir, donc c'est ce qu'on peut voir dans ce partage d'écran. Il y a à peu près 260 personnes qui sont parties sur cette période et 478 qui sont arrivées. Donc ce qui fait que par exemple la chaîne là, on peut voir que sur ses stats, on a l'impression qu'elle a pris 200 abonnés, mais en réalité elle a pris 500 nouveaux abonnés comme on peut le voir ici. Et il y en a 260 qui sont partis. Et il y a quelque chose de super intéressant sur cette stat, c'est que en fait, tu vois la chaîne, c'est un petit peu comme s'il y avait un réservoir de 6000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 6000 abonnés qui sont là, qui regardent le contenu, à qui ça plaît ou ça plaît pas, et on peut voir qu'il y a déjà eu 260 personnes qui sont parties parce que le nouveau contenu ne leur plaît pas. Donc ça c'est totalement libre de leur choix et de leur décision, ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire que la chaîne prend actuellement, par exemple, sur cette période 200 abonnés, mais parce qu'elle a pris plus 400, moins 200. Donc, une fois que ce réservoir aura été épuisé, dans le sens où les gens qui sont pas intéressés par mon nouveau contenu, ce seront tous des abonnés, bah on continuera de prendre des plus 400, plus 500, plus 600, et peut-être même ça va augmenter de manière exponentielle. Mais il n'y aura plus de négatifs qui, on va dire, va faire qu'on fait plus 400, moins 200, plus 400, moins 200. Tu vois, ça fera du plus 400, moins 0, plus 400, moins 0. Et ça va faire que derrière, la chaîne va connaître une très forte croissance, je pense, dans les semaines à venir. Honnêtement, tu vois, je peux prendre les paris maintenant. Euh, tu peux d'ailleurs laisser ton pari dans l'espace commentaire. Ça m'intéresse de savoir si tu es abonné depuis longtemps, euh, ce que tu penses. Mais vu l'accélération que me permettent d'avoir les shorts, donc pour te montrer un petit peu un, un partage d'écran, là, je vais te montrer euh, l'évolution. Hop, évolution en temps réel. Voilà, je remets la cam. Mmh. Si je mets sur les 90 derniers jours, tu vois que là, on était en forte décroissance parce que je changeais de format, c'est-à-dire on est passé de 6300 abonnés, on est descendu à 6200, et on a fait que stagner là pendant plusieurs semaines. Et là, on attaque une pente qui est euh, totalement euh, droite et exponentielle, à... qui pour le moment est surdu. Euh, bah, si tu regardes, 17 février, 6500 abonnés. Euh, bah, je peux pas faire 17 janvier, mais on peut mettre le, le 3, par exemple, pour avoir deux semaines. Donc... Euh... La 6266, oui on est sur euh, clairement du euh, quasiment 230 abonnés en deux semaines. Ouais on est sur une, un rythme de croisière, on va faire un arrondi entre 400 et 600 abonnés par euh, mois sur un début de YouTube Shorts. Donc ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est pour ça que moi je pense que personnellement cette chaîne YouTube atteindra entre euh, 10 000 et 25 000 abonnés à la fin de l'année 2022. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises, mais donc ça voudrait dire 10 000 abonnés pour ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a une surprise qui est prévue pour les 10 000 abonnés. S'il y en a qui veulent en parler dans le chat, vous pouvez en informer les nouveaux qui viennent d'arriver. En attendant, on repart, on repart tout de suite pardon, dans les statistiques. Donc ça, c'est un petit peu les différents. Donc on voyait flux short, etc. C'est vraiment les shorts qui ramènent beaucoup de gens. Là, on voit short par short. Ah non, c'est pas encore sur celui d'après. Donc là, ça montre un petit peu la répartition des vues. 92% des vues sont faites par les shorts. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que 92% des vues de la chaîne sont faites par, honnêtement, 20 sur 500 vidéos. Donc, ce qui fait euh, moins d'un pour enfin, ce qui fait très, très, très, très peu. Genre, c'est vraiment une infime partie qui est responsable de la croissance de la chaîne actuellement et c'est vraiment pour plusieurs raisons. C'est parce que, tout simplement, YouTube a décidé également de booster ce format short pour faire de la concurrence à TikTok, c'est-à-dire que d'un côté, T'as TikTok qui est en train de faire une forte croissance et YouTube se pensait indétrônable. Et du coup, YouTube a dit « Bon, bah on s'en fout des shorts, ça va pas nous concurrencer. TikTok, dans un an, ça n'existe plus. » TikTok, ça prend de plus en plus de parts de marché. Donc, YouTube, qu'est-ce qu'il fait Il dit « On bourre tout sur les shorts, on va rendre fa la façon de naviguer sur YouTube beaucoup plus complète et facile. » Et derrière, ils ont vraiment pour euh, objectif de euh, s'asseoir comme position de numéro 1 qu'ils ont déjà, mais il faut faire attention, euh, TikTok est en train de les rattraper et de gratter des parts de marché. Donc c'est pour ça que YouTube est en train de mettre en avant les shorts. Donc si tu es créateur de contenu, 2022, c'est vraiment l'année où tu dois faire des shorts et où tu dois euh, poncer ce format, publier sur ta chaîne YouTube principale, bien sûr des shorts qui sont en rapport avec ta thématique et derrière que ça pourra te permettre d'avoir une forte croissance. Donc là, on repart tout de suite, comme je te disais, euh, 250 000 vues sur la période et encore... Là, je mets sur un mois, je pourrais le mettre sur deux semaines, parce que comme tu le vois, là, on est sur des euh, 300 vues, là, sur la fin. Donc, même deux, trois semaines, je pense que ce serait plus révélateur. Et là, on peut voir également à chaque fois le nombre d'abonnés. Donc, euh, plus 3, moins 2, plus 4, moins 2. Donc là, on a la barre du 0. Et ensuite, là, on voit que c'est à peu près corrélé. À chaque fois qu'il y a des gros pics de vues, il y a des gros pics d'abonnés. Et la courbe suit à peu près dans les mêmes formes le nombre d'abonnés. Donc ça, c'était pour te montrer euh, bah, où étaient les vues à peu près sur la chaîne YouTube, au niveau des shorts, des recherches. Là, les recherches, 13 000 vues, je pense qu'il y a beaucoup de, de recherches qui sont liées à des shorts, enfin sur lesquelles les gens tombent sur des shorts. Et euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est au niveau des impressions que c'est intéressant. Il n'y a pas d'impression de shorts, donc ça veut dire ça, c'est toutes les vidéos. Donc euh, 100 000 impressions en un mois. Le taux de clic qui est de 4,7%, donc ce qui est quand même pas mal aux alentours de 5%, c'est un bon début. Et là, on va rentrer dans les nouveaux abonnés. donc euh, C'est ce que je te disais. 478 nouveaux abonnés, ça rentre pas plus dans les détails, mais le dernier le faisait, donc là on voit vraiment le ratio, par exemple le salaire de Squeezie en 2021, donc, qui est une vidéo qui a super bien marché, elle m'a pris honnêtement 30 minutes à faire à peu près, et on peut voir que celle-ci a beaucoup mieux marché que les autres, donc je te remets le partage d'écran, elle a fait 220 000 vues, donc pour te donner un ordre d'idée, ma chaîne, avant de commencer les shorts, totalisait 800 000 vues. Donc elle a fait un quart des vues de toute ma chaîne en l'espace de deux semaines, sachant que la chaîne existe depuis quatre ans. Donc après, il ne faut pas confondre tout, c'est-à-dire que ce ne pas des vues qui sont forcément qualitatives, il y a énormément de gens qui vont passer en quantité, mais ce n'est pas pour autant que derrière, il va y avoir énormément de gens qui vont s'abonner. Même s'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, il n'y a pas un ratio de « comme ça représente un quart des vues de ma chaîne », euh, elle m'a rapporté un quart de mon audience soit à peu près 1500 abonnés quand c'était vers 6000 donc euh, voilà je te remets le partage d'écran mais cette vidéo enfin ce short a quand même rapporté 300 abonnés à la chaîne youtube ce qui est totalement énorme donc euh, on peut voir que chaque short a rapporté euh, plusieurs abonnés donc euh, voilà un abonné mais je crois que tous les shorts voilà tous les shorts ont rapporté au moins une nouvelle personne sur la chaîne et derrière, on peut voir que cela a 3, 5, et c'est toujours pareil, c'est un petit peu la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu as 20% des shorts qui vont rapporter 80% de l'audience, même si là, on a plus l'impression que c'est 5% des shorts qui ont rapporté 95% de la nouvelle audience sur la chaîne. Donc euh, voilà, euh, tu as le nombre d'abonnés perdus aussi par format, donc là, on peut voir qu'il y a des abonnés qui ont été perdus, sur les shorts, ça, c'est tous ceux qui n'ont pas aimé le nouveau virage qu'a pris la chaîne, et également sur les vidéos. Mais je crois que ça se voyait plus un petit peu sur ce type de format. Voilà, le nombre d'abonnés perdus, là, on le voit pas mal. Ceux qui sont allés, là, sur la chaîne YouTube pour se désabonner parce que, tout simplement, le contenu ne leur plaisait plus. Là, il y en a 57 sur euh, simplement le fait de cliquer sur se désabonner. Donc, voilà. Donc, je t'ai fait un petit peu un tour d'horizon rapide. Allez, vu que c'est bonus, n'hésite pas à lâcher un like si t'es encore là dans la vidéo. Et je vais te montrer encore quelques infos supplémentaires qui sont quand même intéressantes à voir, mais qui ne sont pas les principales. Là, je t'ai montré les principales. Donc là, au niveau des vidéos, on voit celles qui ont le mieux marché sur cette dernière période. Donc comme on le voit, en top position, on ne retrouve que des shorts. La première vidéo qui arrive, elle est où Elle est vraiment très très basse. Donc euh, elle est après tous les shorts. Hop, C'est une parodie que j'avais faite euh, sur Parcoursup. Donc euh, voilà Ensuite, au niveau de la source de trafic, si on regarde « flux short », on voit que ça représente 92% du trafic entrant. La situation géographique, on a 80% des gens qui sont en France, et après on a pas mal de pays qui sont représentés. L'âge du spectateur, on retrouve pas mal donc de 18-24 ans, ce qui est un petit peu le thème de... Parce que je parle des études supérieures, il y a beaucoup de 18-24 ans. Et c'est aussi euh, la tranche peut-être des gens qui sont intéressés par tout ce qui est euh, création de contenu. Mais on voit que ça ne représente que 38%. Et du coup, qu'il y a une énorme diversité suite à la création de shorts Je pense que si on met par exemple, euh, par exemple le mois de... Enfin, euh, l'année de 2021, tu vois. Là, on a une part de 18-24 ans qui est beaucoup plus importante parce que je faisais pas de shorts et que j'étais spécialisé sur... Euh, le bac, les études supérieures, et je commençais à parler de création de contenu. Au niveau femmes-hommes, c'est assez bien réparti sur 2021, mais on va voir sur les 28 derniers jours. On voit qu'on a une, trois quarts, un quart. Au niveau de la date, donc ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah oui, c'est le nombre de vues par jour, donc ça, on l'a déjà, déjà vu. Euh, ça, c'est la source de revenus, donc euh, c'est les revenus journaliers. Pourquoi ils sont aussi bas parce que j'ai un RPM, donc c'est-à-dire, ça c'est un petit cours supplémentaire que je te donne bonus, un revenu pour 1000 vues qui est bas. Donc euh, comme j'ai un revenu pour 1000 vues qui est bas, derrière, vu que mes vidéos font euh, quelques centaines de vues par jour, ça fait que la chaîne génère en général entre... 5 et 25 euros euh, par mois selon la thématique, selon les vidéos qui sont postées, selon la viralité de certaines vidéos parce que les shorts ne sont pas rémunérés également pour information. Donc quand je te dis que je vis de ma chaîne YouTube, c'est de ma chaîne YouTube en elle-même, plus tous les projets, les placements de produits qu'il peut y avoir, euh, les partenariats avec d'autres marques, la création de produits que je peux faire et que je peux vendre après à mon audience ou à d'autres entreprises. Voilà, tout cet euh, écosystème en fait en fait, fait qu'il est rentable et qui me permet derrière bah, de pouvoir euh, subvenir à mes besoins. On revient sur le partage d'écran, la proportion d'abonnés non abonnés. Ça, c'est une statistique aussi qui est très importante, donc je te la garde en exclusivité pour toi qui es resté jusqu'ici dans la vidéo. On peut voir qu'il y a 261 000 personnes, ce qui est énorme, qui ont regardé les vidéos sans être abonnés. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que ma chaîne YouTube a touché dans les 28 derniers jours un quart de million de personnes, donc ça veut dire que vu que je fais toujours mes vidéos avec le même pull, euh, sur le, un peu le même thème de YouTube, il y a un quart de million de personnes qui ont vu ma tête et qui, sont, qui pourront se dire « Ah, je l'ai déjà vu quelque part ». Et en fait, c'est un petit peu le côté construire de la relation de confiance avec une audience. Peut-être qu'il y a des youtubeurs actuellement que tu regardes et auxquels tu n'es pas abonné. D'ailleurs, je te refais un, un petit coup, si tu pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ou tu vas regarder leur contenu, mais tu n'es pas forcément abonné. Tu vois ces youtubeurs où tu tapes leur nom et tu n'es pas, pas forcément abonné pour voir ce qu'ils font tout le temps. Bah là, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur mon contenu. Donc, Comme c'est la première fois, tu vois, ils consomment, ils consomment, ils consomment, mais ils ne s'abonnent pas forcément. Ce qui fait qu'entre parenthèses, il n'y a que euh, 20 à 30 nouveaux abonnés par jour. Mais quand je vais commencer à faire des shorts de manière régulière, enfin, je le fais déjà, mais je vais en avoir, on va dire, 50 ou 100 de réaliser que les gens derrière, ils vont m'avoir vu 3, 5, 10 fois peut-être, euh, on va dire, au fil des semaines, euh, sur différents shorts et différents contenus, bah, il y en a peut-être un, un moment, un short, où ils vont se dire « Oh, tiens, celui-là, il m'a vraiment plu, ça fait longtemps que je le suis, tiens, je m'abonne !» Et du coup, quand on va rentrer dans cette phase où les gens vont tomber sur un peu cet élément déclencheur qui aura eu de la confiance qui aura été créée, avec ce nouvel abonné et qui se dira « j'ai envie de suivre ses aventures et de connaître son évolution », bah derrière, tu vas pouvoir avoir euh, ta chaîne qui va connaître une très forte croissance si toi, bien sûr, tu te mets à faire des shorts également sur ta thématique ou euh, bah, dans ta thématique, sur le contenu que tu proposes. Donc voilà, je te remets vraiment le partage d'écran une dernière fois. On peut voir que dans mes abonnés, il y a 2740, donc ce qui veut dire à peu près euh, pas loin d'un tiers de, ma, de mes abonnés, entre un quart et la moitié… Fin, on va dire un tiers, on fait des approximations euh, de ma communauté qui a regardé au moins une vidéo. Donc ça, je pense que c'est surtout dû au fait... Alors là, si on regarde « abonné, abonné, abonné ». Alors, je sais pas si ça peut compter les personnes deux fois. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait que, tu vois, c'est du 99% de gens qui sont pas abonnés qui ont regardé le contenu et seulement 1% qui sont abonnés. Donc, ce qui veut dire que derrière, il euh, y a une énorme marge de manœuvre pour pouvoir avoir de nouvelles personnes qui connaissent la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui se sont mis à la connaître et qui vont peut-être prochainement s'abonner ou pas. Mais on va dire que 1% de 1 million de personnes, ça fait toujours plus qu'1% de 1000 personnes. Donc voilà, tu vois, c'est toute cette dynamique-là. Et euh, petite parenthèse, si c'était tous abonnés, on aurait déjà euh, atteint les 100 000 abonnés. On aurait pu rajouter le trophée YouTube juste derrière. Je repasse tout de suite sur le mode partage d'écran. On passe à la source de l'abonnement, donc ça on l'a vu, et après plus, bah, tu as plein de paramètres qui peuvent rentrer. Euh, par exemple, le type d'appareil utilisé, on... c'est intéressant de voir, bon, il n'y a pas de surprise, euh, 98,7% des vues sont faites sur mobile, donc pensez vos vidéos pour le mobile, c'est pour ça que la vidéo verticale marche autant en ce moment, et après le reste, je pense pas qu'il y ait des choses, euh, services de partage peut-être Ouais, il y a eu quelques partages sûrement euh, récemment, là, dû aux vidéos euh, format vertical. Donc voilà. Pour faire un peu un petit bilan de cette vidéo, qui commence à être longue, qui fait quasiment 20 minutes, mais je t'ai donné énormément de partages euh, d'expérience personnelle. Si d'ailleurs ça t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et à me le dire. Comme ça, je sais que je pourrais faire davantage de partages d'expérience comme ça, et je pourrais peut-être te donner de nouvelles clés, de nouvelles astuces. Euh, personnellement, la, le fait de faire des vidéos comme ça à la verticale, c'est quelque chose... Euh, que j'ai pendant longtemps refusé de faire et que j'ai même repoussé. J'étais anti TikTok, anti vidéo à la verticale. J'étais là à me dire non, c'est des vidéos qui sont pas légitimes, ça sert à rien de faire ce type de vidéo. Et je m'y suis mis. Et franchement, depuis 2022, je pense que ce sera ma révélation personnelle de l'année 2022, le fait d'utiliser le format vertical pour faire de la création de contenu. Euh, tu peux faire de la création de contenu en format vertical et ce qui est très intéressant c'est que comme c'est un format qui est très court et qui prend pas trop de temps à faire en tout cas à mon échelle c'est à dire que je mets entre une demi-heure et une heure grand maximum pour faire un short même si c'est plus aux alentours d'une demi-heure il y en a qui les travaillent beaucoup plus mais voilà moi ça me prend pas beaucoup de temps ça permet de tester énormément de formats différents et derrière de voir ce qui fonctionne vraiment ce qui marche pas et du coup de pouvoir reproduire et essayer un petit peu de déduire comme ça une loi, un type de titre, un type de contenu qui peut plaire aux gens et qui peut faire que derrière, ça va générer beaucoup de viralité, de vues du coup de nouvelles personnes qui s'abonnent. Qui dit nouvelles personnes qui s'abonnent, dit nouvelles personnes qui sont susceptibles bah, de visionner ton contenu, recommander ton contenu, acheter tes produits, te permettre d'avoir davantage d'abonnés pour accéder à de nouveaux événements ou également faire de nouvelles collaborations pour proposer du contenu encore plus qualitatif à ta communauté. Donc tu vois, il y a vraiment tout un cercle vertueux qui peut s'enclencher grâce au contenu court. Donc voilà, je vais continuer mon expérience. Je pense que je referai comme ça des petits, euh, des petits débriefs comme ça de, de temps en temps. Mais vraiment, le, le contenu court, je suis agréablement surpris. Je Fais un petit dernier partage là sur mon, mon tableau de bord actuel, donc voilà. On le voit là 28 000 vues sur les dernières 48 heures. Euh, là, tu as le panneau des vidéos les plus regardées, les vidéos qui ont été regardées dans les 60 dernières minutes. On voit que tous les shorts sont devant, donc vraiment il n'y a que en dernière position des vidéos que j'ai faites avant. Donc, je pense que je pense vraiment que le short c'est l'avenir pour 2022 sur YouTube et même pour les autres plateformes. Donc, cette vidéo courte en format vertical. Donc, si tu es créateur de contenu je t'invite à le faire, à créer des shorts. Et si tu veux que je t'accompagne, que je te donne un petit peu plus de méthodologie, c'est le premier lien en description. Tu peux, tu peux rejoindre ma newsletter hebdomadaire où je donne davantage de valeur, encore plus que dans cette vidéo. Donc, je te laisse imaginer à quel point je te donne des conseils vraiment personnalisés qui pourront te permettre comme ça bah, de créer des shorts pertinents, faire de la création de contenu pertinente, qui te permettra de, donc de développer ta visibilité et derrière pouvoir avoir un, un taux de conversion beaucoup plus important. Que ce soit sur de l'acquisition sur tes produits, sur de l'acquisition sur ta chaîne YouTube au niveau vue, ratio, vue, abonné, et te permettre comme ça de connaître une bonne croissance et une bonne évolution. On s'arrête là-dessus. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.